Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Comment faire pour négocier le prix d'achat d'un appartement D'ailleurs, que vous soyez en recherche de votre résidence principale ou d'un investissement locatif, comme ce qu'on va voir dans cette vidéo, eh c'est la question du jour. J'en profite pour vous montrer un nouvel appartement euh, qui est en cours de rénovation, qui a été acheté par un, un investisseur, lui, euh, du côté de la, de la Savoie. Donc on reste en région, euh, région Rhône-Alpes, on n'est pas très dépaysé. La question du jour... On va aborder la négociation. Alors, euh, en fait, pourquoi je vous parle de cela bien, bien sûr, comme je le disais, quand on parle d'immobilier, que vous achetiez votre résidence principale ou bien un investissement locatif, dans les deux cas, vous serez directement intéressé par euh, le prix d'achat. C'est souvent un achat, euh, euh, j'allais dire, l'achat d'une vie ou en tout cas un achat important. C'est pas neutre. C'est des montants. Euh, C'est parmi les montants, sinon les montants les plus conséquents, le fait d'acheter de l'immobilier. Donc, euh, bah, le fait de pouvoir négocier. C'est intéressant et, euh, et le, le pendant de la négociation, ben c'est le, le, le risque de perdre tout simplement l'appartement euh, puisque par exemple ici, alors on est à Lyon, hein, vous savez, mais dans les autres grandes villes de France où le marché est déséquilibré, c'est-à-dire l'offre d'appartement est inférieure à la demande d'appartement, eh si vous euh, vous laissez la nuit pour réfléchir ou si vous souhaitez négocier trop bas, eh bien malheureusement euh, l'appartement peut vous filer sous le nez, l'appartement ou la maison si vous cherchez une maison. Et je vous parle de ça, c'est parce que, en plus, euh, bah, moi je suis donc chasseur d'appartements professionnel. et dans mon métier, alors moi je, je, je viens, j'allais dire, enchérir le prix de l'appartement, puisqu'il y a mes honoraires en plus que me verse le client, même si c'est quelque chose qui est empruntable, je le souligne, mais voilà, mes honoraires viennent en plus s'ajouter au, au prix du bien. Et je précise que c'est toujours en plus également des, des frais d'agence de la part du vendeur. Hein. Vous avez un prix, par exemple, 200 000 euros FAI, donc frais d'agence inclus. On appelle ça même des honoraires d'agence inclus. Et moi, bah, mes honoraires viennent se rajouter par-dessus. Donc, bah, je, je viens encore. C'est la négociation encore plus euh, importante. Et je suis à même, moi, de négocier le prix euh, des appartements que je propose à mes clients, bah, de par justement cette, euh, cette, cette carte professionnelle, carte T pour la transaction, qui me permet de négocier le prix pour le compte du client. Et en plus, bah, je suis plus expérimenté puisque c'est mon, mon quotidien. Et donc, comment ça peut se passer déjà Sur un marché tendu, si vous qui m'écoutez, vous êtes sur un marché tendu, si vous cherchez dans une ville, une grande ville où la population ne cesse de venir, c'est le phénomène de la concentration de la population dans la grande ville, j'y reviens régulièrement, et bien, vous avez une offre qui est rare et puis les appartements ou des maisons qui partent vite dès lors que ce sont des bonnes affaires. Et Parce que la pression acheteuse, elle est très forte de la part des personnes qui veulent venir habiter, qui veulent venir travailler, il euh, y a souvent des gens qui viennent de la France entière pour, pour décrocher un CDI dans, la, dans, la, dans les grandes villes. Vous avez des étudiants. Euh, vous, en plus, si vous êtes sur une période étudiante, ben c'est encore plus, plus vrai ce que je dis, plus fort. Et, euh, et vous avez des investisseurs aussi qui aussi, ben, cherchent à se réfugier dans la pierre. L'immobilier restant le placement préféré des Français dans tout ce petit monde. Euh, vous euh, qui êtes là-dedans, si vous cherchez déjà, si vous identifiez une bonne affaire, ben c'est déjà une bonne chose, bravo, vous l'avez repéré, c'est bien, c'est en dessous du prix du marché, il y a des travaux de rénovation comme c'est le cas ici, il va falloir un moment visiter, et comment ça se passe, on n'est pas très à l'aise, on ne sait pas comment faire, on ne on sait pas quels arguments avancer, et puis ben le côté argent, ça reste un petit peu tabou en France, donc on n'est souvent pas très adroit. D'ailleurs moi pour être passé aussi parfois de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire euh, en tant que, que vendeur, eh euh, j'ai pu voir des personnes qui étaient intéressées, mais qui, je euh, voyais eh bien à la fin de la visite qu'elle était intéressée cette personne, mais on ne sait pas trop comment poser la question, on est gêné, ou alors on ne dit rien, et puis on, on reçoit une offre en tant que vendeur euh, par mail le, le lendemain ou deux jours après, euh, donc c'est assez curieux. Alors mon, mes meilleurs conseils en fait, c'est déjà de, de poser la question après la visite, hein, tout simplement il faut déjà demander la chose, et surtout manifester un intérêt tout au long de la visite. Il y a deux écoles qui consistent à dire ah « ben alors ça c'est moche » ou « ça, ça va nécessiter de gros travaux, donc c'est à prendre en compte dans la négociation » ou « telle autre chose », il y a les procès-verbaux d'assemblée Générale où on parle de la façade ou de la toiture, donc ça, ça, il faut négocier, ou « telle chose dans l'appartement ne me convient pas, donc il faut négocier ». Bon, moi je ne suis pas, favori, je suis pas euh, partisan de cette stratégie bah, parce qu'on est sur des marchés tendus et que donc il, faut, il vaut mieux se mettre soit le vendeur, soit l'agent dans la poche, en disant vraiment, ça m'intéresse, euh, j'ai déjà un appartement qui m'est filé sous le nez euh, dernièrement, donc je ne voudrais pas que la chose se reproduise, vraiment, cet appartement me plaît, il est dans mon budget. Euh, que, dans quelle mesure le prix est négociable voilà. Si vous posez déjà la question comme ça, vous, vous posez une question ouverte, ça évite de, est-ce que le prix est négociable C'est plus facile pour un vendeur ou un, un agent de dire non. Si vous demandez dans quelle mesure c'est négociable, déjà, ça, ça, ça, ça sous-tend que ça l'est. Donc, c'est une question, déjà, la formulation, elle est, elle, est, euh, elle est importante. Le fait que vous ayez manifesté tout le long de la visite votre intérêt va aussi jouer dans euh, l'entente, l'écoute, j'allais dire, du, du vendeur ou de l'agent. Et puis enfin, si vous, vous mettez à la place du vendeur, s'il y avait une seule chose qui l'intéressait pour pouvoir euh, accorder éventuellement éventuelle une négociation qu'est-ce que c'est, à votre avis C'est le fait de savoir si, en face de lui, il a un acquéreur, un investisseur, un acheteur, qui soit solvable en fait, qui ait les reins solides financièrement, avec lequel il soit sûr que la vente va aller au bout et qu'il n'essuie pas un refus un mois, et, un mois et demi après avoir signé un compromis parce que vous n'avez pas reçu le financement, ça c'est catastrophique pour tout le monde, pour le vendeur, pour vous l'acquéreur d'ailleurs, vous avez perdu votre temps, pour le banquier, le notaire, bref l'agent, tout le monde a travaillé pour rien, le chasseur aussi, il y, il y perd, des, il y perd de la crédibilité, donc tout le monde, tout le monde pâtit de cette chose-là. Donc le vendeur, il faut le rassurer grâce au fait de lui montrer que financièrement, vous avez un dossier solide, c'est déjà éprouvé, que l'enveloppe travaux, puisque vous êtes dans un appartement à rénover, elle est déjà étudiée, que vous avez ficelé la chose. Donc ça, c'est une condition sine qua non, j'allais dire, pour pouvoir négocier, c'est de dire que vous êtes sérieux, que vous avez le budget. Et d'autre part, alors sur le terrain, si je regarde les opérations que j'ai pu faire alors pour le compte de mes clients, encore une fois, vous voyez les vidéos des appartements, ce ne sont pas les miens, ce sont ceux de mes clients qui me mandatent pour trouver des biens. Pour de la colocation notamment euh, comme ceci c'est la majorité des, des, des cas la majorité des acquisitions qu'on peut faire c'est la mauvaise nouvelle de la vidéo c'est qu'il n'y a pas de négociation possible Déjà, quand vous achetez un bien qui est euh, au prix du marché, j'allais dire, sur une zone tendue avec des travaux et bien placés qui se prêtent bien à la colocation, c'est déjà beau. Donc, la négociation, je viens, j'allais dire, comme une cerise sur le gâteau et ce n'est pas, elle, est pas, la, est pas la, la règle. Loin s'en faux. J'allais dire que euh, environ euh, 40% des biens, des opérations qu'on a pu faire, on a réussi à négocier parfois de manière assez étonnante et parce que justement, la personne n'avait su montrer pas de blanche financièrement parlant. Et parfois de manière étonnante, même l'agent du vendeur faisait remonter l'offre, mais sans trop y croire. Et alors, soit c'est passé, soit on a eu une contre-offre aussi qui était en dessous du prix affiché. Donc là aussi, vous avez tout intérêt hein, à, à, à, de, à demander la chose. Et puis, à, si vous pensez que vous pouvez négocier 5 000 euros, et eh bien demandez 10 000 et vous aurez peut-être une contre-offre à 5 000 plutôt que l'inverse. Vous voyez Donc, ça, c'est le, le premier point. Et donc, la négociation, parfois, il faut savoir ne pas négocier, il faut savoir acheter rapidement, sans trop réfléchir et sans trop négocier. Sinon, ce qui va se passer, eh c'est que la personne qui va visiter derrière vous, eh bien, elle, elle va acheter au prix et ça, ça, ça, ça, ça, ça gèle le bien, je veux dire, ça le bloque, ça empêche tous les autres visiteurs de visiter déjà ou tous les autres accueilleurs potentiels de lui faire une offre. Cette personne, elle aura donc bloqué le bien, elle aura tout le loisir de réfléchir et donc eh bien, vous, vous aurez en tout cas voilà, perdu l'opportunité. Et eh bien, soit vous avez le temps, vous n'êtes pas pressé, vous pensez qu'il y en a d'autres comme ça, et eh bien alors c'est OK, vous avez juste perdu du temps. et et voilà, c'est tout. Euh, soit bah, vous voulez acquérir rapidement et le temps joue en votre défaveur tant que vous n'avez pas investi. et joue en votre faveur dès lors que vous l'avez fait puisque le, le bien s'amortit dans la durée et donc auquel cas bah, il faut savoir acheter au prix. Voilà. Et pour savoir si vous êtes au prix, l'acheter, eh il votre meilleur allié en fait, ça va être l'agent immobilier qui va être en face de vous. Euh, je... Là encore, 95% des cas sont des agences immobilières par lesquelles vous allez trouvé vos biens et euh, une petite proportion des des particuliers qui, paradoxalement, vont surévaluer un peu leur, un peu leur bien. Donc l'agent immobilier, lui, il a un rôle un peu euh, en, entre deux os, c'est-à-dire il va à la fois chercher à défendre les intérêts du, de son vendeur, hein, il a estimé le bien, donc il a à cœur de défendre le vendeur, mais il a aussi à cœur de bah, favoriser votre dossier à vous, puisqu'il bah, faut les deux, hein, il faut que pour qu'une vente se fasse, il faut qu'il y ait un acquéreur et un, et un vendeur qui soit content, et qui se, qui, qui, dont le chemin se croise, qui vont se mettre d'accord. Donc c'est l'agent immobilier, si vous lui posez la question comme ceci, dans quelle mesure est-ce que c'est négociable, il va savoir, lui, bien défendre votre dossier, euh, si tant est que vous lui avez apporté des éléments euh, ben voilà, tangibles, concrets, et des preuves de votre sérieux. Voilà pour la vidéo du jour. Donc euh, le conseil, c'est euh, sachez négocier, mais pas trop. Euh, sachez surtout repérer les, les bonnes affaires sur, euh, sur le bon coin, hein, sur le se loger, c'est les principales sources, en fait, hein, ou via, via un réseau que vous auriez constitué, mais si vous êtes débutant, bah, c'est les petites annonces et c'est les deux, euh, six grands publics, en fait dans lesquels on peut trouver, dans lesquels je trouve les, euh, bah, les bonnes affaires. Hein. C'est un vrai vivier, donc il n'y a pas besoin de chercher bien loin. Et puis, bah, c'est l'expérience, hein, des, des, des visites, le faire déplucher les petites annonces, de regarder le prix du mètre carré, d'aller visiter, ça prend du temps. Mais c'est euh, bah, comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas d'autres moyens euh, de, de, de choses, de formation sur Internet qui pourraient mieux vous dire que le terrain. Euh, le fait de savoir si vous avez repéré un bien qui est à son prix, parce qu'il a des travaux notamment, ou pas, voilà. Voilà pour le conseil du jour, et si vous souhaitez négocier, vous avez déjà quelques, quelques techniques, quelques éléments, et en, en, voilà, en gardant en tête qu'il vaut mieux, j'ai même entendu un investisseur un jour qui a, qui a dit « on s'en fout de surpayer un bien », je reprends ses propres termes, « on s'en fiche de surpayer un bien », parce qu'à partir du moment où là, comme vous êtes sur un marché haussier, c'est un peu spéculatif, mais c'est la tendance, vous avez bloqué le bien, c'est ça le plus important, le plus dur à, à, à trouver, le de la guerre, c'est de trouver l'appartement. Donc, sachez ne pas le perdre pour quelques milliers d'euros, puisque euh, ben voilà, c est, c est, vous, auriez, vous auriez perdu votre temps et vous auriez laissé filer une opportunité. Et les opportunités sont rares. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Euh, désolé si vous êtes un peu déçu au niveau de négociation. Si vous l'avez aimé, néanmoins, cliquez sur « j'aime » juste en dessous. Si vous avez des questions, à votre écoute, dans les commentaires. Je suis toujours en retard pour y répondre, mais je tâcherai de faire le nécessaire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, vous verrez par exemple cet appartement dans lequel je me suis promené après les travaux d'ameublement, la rénovation a été faite, c'est très simple, il y avait un salon double initialement dans cet appartement, hop, je regarde ici, alors il y avait en fait, il y a, il y a, on a détruit une cloison, on a construit une autre en fait, ici il y avait une cloison au milieu de ce salon et de cette cuisine, donc qui, euh, qui, qui cachait beaucoup la lumière, c'était très dommage, du coup ça a ouvert un volume, donc on l'a abattu celle-ci, et à la place, on a créé une autre qui est derrière moi, qui, était, qui existait à la fabrication, à la construction de cet appartement. Et donc, il y avait une chambre. Et donc, on a recréé la cloison, tout simplement. On a nos 9 mètres carrés, et même un peu plus, et une fenêtre. Donc, voilà, on a transformé un T4 sur le papier. Enfin, on a transformé deux chambres en trois chambres, en fait. C'était déjà un T4. Ça le reste toujours, mais en fait, la cloison fait que c'est physiquement et techniquement... T4 avec trois chambres, où on va pouvoir accueillir trois heureux colocataires dès que le mobilier sera fini d'installer. Voilà, nous sommes en retard, mais c'est des choses de la vie aussi. Sur le terrain, il y a les dates qu'on peut faire et celles qu'on fait dans la vraie vie. On est parfois tributaire des livraisons. Donc euh, bah, tout ça, c'est à prendre en compte. c'est Tout se passe pas à 100%, toujours comme on veut. C'est les lois de l'investissement. Voilà, merci de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, vous verrez cet appartement fini et puis d'autres aussi sur le terrain qui vont arriver. Et puis des, des chiffres. Ici, on attend un, un cash flow positif, ce qui n'est pas fréquent non plus. Ce n'est pas la règle non plus dans une ville comme Lyon et dans les grandes villes où les, les prix ne cessent de monter. Donc, vous achetez parfois un peu cher, mais avec des bonnes stratégies, vous réussissez à générer un autofinancement, voire un peu plus chaque mois. A très bientôt dans la prochaine vidéo. Vous avez aussi un guide PDF. Là, je vous ai parlé de la visite de la négociation. Donc, il y a le guide PDF que j'ai fait avec 35 questions, si ma mémoire est bonne, justement en visite, hein, dès lors de la visite, puisque ce que je vous ai raconté sur la négociation, ça se passe dans la visite, dans l'appartement. Et on peut parfois même euh, bah, signer une offre euh, pendant la visite. Voilà Et la remettre euh, à l'agent. Voilà, à très bientôt pour les prochaines aventures. Merci.